Merci pour votre attention. Je m'appelle Mathis Schneider. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette série vidéo possible, à savoir Christian Lapointe, David Bruant, Edouard Gomez Vaez, Fabrice Nourisson, Olivier Véren, Péric Penavez, Wilfried Lancer et toute la communauté était présente lors de Agile Open France, édition 2017. Merci.